Il existe deux catégories d'entreprises, celle qui s'efforce de trouver une solution à tous les problèmes des clients et celle qui s'efforce de trouver un problème à toutes les solutions des clients. <rire> à quelle catégorie d'entreprise voulez-vous appartenir